à euh, la neige, euh, venir nous voir, euh, on pas, je pensais qu'on serait beaucoup plus clairsemé. on avait 60 personnes qui avaient, qui avaient donné leur accord, certains, j'ai au téléphone tout à l'heure, qui a dit qu'ils arrivaient, donc ils vont peut-être arriver un petit peu en route. Comme de tradition, euh, d'abord je vous remercie, euh, et comme de tradition, je vous donne un peu de, de, de, de nouvelles de la Fondation. Donc de ce qui se passait d'une part en 2017, et nos projets 2018 qui vont être débattus la semaine prochaine en conseil d'administration et en conseil et en comité scientifique. Donc, euh, 2017 s'est passé principalement toujours sur nos trois, nos trois projets que vous retrouvez sur le site de la fondation. Le projet de, de ce qu'on a appelé la ville de tous les âges, euh, qui, qui, qui se consacre principalement au problème des personnes dites âgées, mais qui vont représenter euh, très bientôt le tiers de la population française, et qui, euh, et qui notre préoccupation est leur intégration euh, dans la ville. Et nous avons fait un colloque euh, en novembre dernier à l'École d'architecture de Nantes, euh, sous, la, sous la présidence de Gilles Béru, et, de, et, de, et de, bien sûr avec de, de la participation de l'École d'architecture de Nantes, qui a été très, très, très productif. Et après le petit ouvrage que nous avons édité il y a deux ou trois ans qui s'appelle « Le grand âge, une vie à construire », euh, nous, allons, nous, allons, euh, nous allons éditer un nouvel ouvrage qui sera la suite de cet ouvrage-là et qui ira en librairie, euh, donc euh, sur la base du travail qui a été fait dans le colloque et d'une équipe de travail qui se met en route... Euh, cette, Dès le mois de mars, voilà. sous la direction de Gilles toujours qui est le président du Groupe le pays de Loire. Deuxième sujet, c'est l'hôpital de demain, que, que nous menons donc euh, avec, euh, avec Louis Nest, euh, qui est là, donc, euh, si un, euh, directeur de, de, de, de, de l'hôpital Pompidou, qui va surtout fait construire, qui a, qu a, qu a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle Concevoir et construire un hôpital numérique et avec euh, Jérôme Bataille qui, qui, qui, gère, qui pilote cette, cette filière. Nous avons aussi l'objectif en 2018 de, de, de faire un colloque euh, fin 2018 sur le sujet qui alimentera également un ouvrage qui est déjà en, en cours d'élaboration qui devrait sortir dans l'année euh, euh, euh, 2019, j'espère à la fin de mon mandat qui s'arrête en octobre 2019. Troisième sujet euh, que vous connaissez aussi puisqu'il a fait l'objet d'un ouvrage, c'est Bien vivre la ville. Un ouvrage qui est, qui est en cours d'épuisement puisqu'il a, a été à une troisième vente de, de, de livres d'architecture et d'urbanisme à la FNAC. Et il nous reste quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse. Et donc nous avons passé l'année 2017 en Chine avec nos amis chinois parce que j'ai eu l'occasion fin 2016... De présenter, le, de présenter cet ouvrage à un colloque en Chine et il euh, y a eu euh, le directeur d'un institut de recherche qui s'appelle l'institut de recherche pour le du futur euh, de Pékin qui, a, qui est tombé en arrêt devant cette, ce travail parce qu'il menait lui-même un travail un peu similaire et donc euh, il, a, il voulait absolument traduire, d'ailleurs il a traduit le livre. Euh, mais assez, de, de manière assez maladroite et pour les chinois qui ont lu ils ont dit c'est pas très bien traduit tout ça. donc je lui ai proposé une collaboration culturelle et nous avons mis en place 5 euh, euh, échanges cinq échanges euh, et donc trois déplacements en sur, en, ensemble de, de, de, de travail et nous avons euh, proposé une, une version sinisée et augmentée du, du, de ce livre euh, s'il lisait sur la partie approche, euh, approche de la santé et de, et de la ville. C'est la première partie du livre qui est révélée, donc, euh, qui, est, qui est doublée par cette vision orientale, comparaison de, entre l'Orient et l'Occident, sur sa vision de la santé, qui est fort intéressante. Et euh, sur la dernière partie qui est démontrée, nous avons participé en tant que consultants euh, sur un projet de, de, de ville nouvelle, euh, enfin de quartier nouveau, mais pour bon, serait une ville nouvelle de 80 000 habitants, mais c'est un quartier la ville de Changsha qui fait 14 millions d'habitants. Donc, euh, sur euh, ce, ce, ce projet-là, fait par une, par, par une agence franco-chinoise, euh, nous, nous avons amené notre savoir-faire sur, sur ce qu'on appelle les dispositifs urbains qu'on pouvait apporter pour favoriser la santé dans cette ville. Et ce résultat de ce travail arrive aussi en fin de livre, pour montrer, et puis nous avons, euh, nous a, nous avons agrémenté le, le livre d'exemples de, plus chinois pour s'intéresser germain chinois on a remis le manuscrit ce matin à l'éditeur, donc il va, être, euh, il va être édité au mois d'avril et présenté euh, à, la, à Paris Healthcare New Week, qui est euh, fin, euh, fin mai à Paris, avec nos chers amis chinois qui, eux, euh, parallèlement, vont éditer le livre en chinois, donc en Chine. Euh, nous, on, nous, on le fait en 5000 exemplaires, on euh, en 300 000. Bon, ce n'est pas la même échelle <rire> 300 000 étant le minimum là-bas et le maximum en France, parce un prix Nobel ou un euh, grand prix littéraire ne dépasse jamais les 300, 000, les 300 000 exemplaires en France. On a bien, donc, ça nous a permis de voir aussi euh, cette différence d'échelle et d'être euh, très, très, très agréablement surpris, voire impressionné par. Euh, la, la, la, le niveau intellectuel de, de, de, et efficace de, de, de, de nos amis chinois on est, je ne sais pas si on est tombé dans un institut de recherche particulier mais en tout cas les, les chercheurs qu'ils ont mis à notre disposition quatre, quatre ils appellent ça des experts nous sommes aussi pour eux des experts et, euh, étaient de très haut niveau et nous, on a été accueillis de manière vraiment magnifique euh, ils ont été une gentillesse à toute épreuve non, vraiment un exemple surtout vraiment j'avais passé une année magnifique euh, dans cette collaboration, et j'espère que le résultat de ce livre-là, de ce nouveau livre, se... montrera cette... ce plaisir qu'on a eu à travailler, à travailler dans, ce... Dans, ce... dans cette, dans cette ambiance-là. Et je crois que, enfin, j'ai je... fait les relectures dernièrement, c'est vraiment très... très sympa ce qui a été fait par tout le monde. Et puis, ça nous apprend beaucoup sur ce sujet. Et justement, économie circulaire, économie linéaire, eux, ils sont restés très longtemps dans l'économie circulaire et dans le système circulaire qui, a, qui, qui vous savez, bon, a été cassé au début du XXe siècle par ce qu'on pourrait dire l'économie linéaire ce qu'on appelait la flèche du temps c'est-à-dire que tout d'un coup on est passé d'un monde circulaire à un monde linéaire c'est la modernité, le progrès qui nous amène où on est aujourd'hui et peut-être à nous poser les questions de savoir si pour pas essayer de, de continuer à se développer, mais tout en se cyclant. Et ça, c'est... Vous allez nous parler de ça, vraiment, j'y pense. Ouais. Le projet 2018, je vous en parle peu, mais il y en a, il y a des projets de l'île. Je vous avais parlé des deux, sur, sur la partie euh, hôpital de demain et la partie euh, ville de tous les âges, mais aussi euh, sur la partie euh, B2V, puisqu'on a un site, un site de, qui va être qui va montrer... La... On a fait l'exposition exposition... Hein, en 2016, euh, sur ce qu'on appelé les, les villes et villes santé, en paradoxe. Euh, et cette, cette exposition, l'a mise en ligne, en quatre langues, avec euh, possibilité de télécharger les panneaux qui avaient été, qui avaient été faits dans cette exposition, en français, chinois, les français et chinois sont prêts, bien sûr, et anglais et espagnol, et on va essayer de diffuser ça dans les universités ou dans les centres de recherche euh, planétaire, au niveau ce qui les intéresse, pour essayer de recueillir des informations sur leur vision, eux, de la ville de santé, avec leur culture à eux, euh, vu que ce qu'on a appris avec, avec la Chine nous a montré que euh, tout continent, toute nouvelle culture, a une vision différente et nouvelle de la, de, de la santé, et que euh, ce que nous avons comme vision occidentale est une vision tout à fait... Euh, tout à fait intéressant, tout à fait moderne et utile, bien sûr, puisqu'on est quand même à la pointe de, de ce qu'on appelait la, la médecine curative, mais qu'il y a d'autres façons de se soigner également, et d'autres manières de voir la santé, le bien-être, dans d'autres continents et dans d'autres cultures, qui ne sont pas forcément à, à, à, à ignorer, et qui peuvent aussi beaucoup nous servir pour, pour, pour la vision de la ville de demain ici et de la ville qui devra intégrer les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, tout ce qui est en train de se développer chez nous et qui montre qu'on n'est pas vraiment forcément tous en très bonne santé aujourd'hui. Voilà, je, je, je laisse le, les détails au conseil d'administration la semaine prochaine pour leur expliquer tout ça et j'accueille je, je, aujourd'hui nos invités, Anne de Véthapour et voilà, qui, ont, qui ont souhaité se présenter elles-mêmes se présenter, voilà, et, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonsoir à tous, euh, êtes, euh, on est ravis d'être euh, là, euh, je vais me présenter rapidement, j'ai euh, un parcours euh, qui vient du monde du marketing, de la communication, j'ai commencé dans le hamburger, ça euh, mm -hmm. <rire> Et puis, euh, des prises de conscience aidant, euh, le développement durable émergent. Euh, j'ai commencé à me poser des questions, la crise de la quarantaine arrivant. Et puis, finalement, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Nicolas Hulot, avec qui euh, j'ai pu collaborer pendant euh, une dizaine d'années. Et donc, je me suis plongée dans ces sujets de, de l'environnement, des sujets écologiques. Donc, ce n'était pas du tout, pour être très honnête, non ni mon background ni euh, enfin, voilà, j'étais pas du tout sur ce sujet auparavant et donc j'ai pas mal travaillé euh, évidemment avec lui sur le pacte écologique et puis sur tout ce qu'on qu a pu faire avec la fondation et puis euh, j'ai rencontré euh, d'autres centres d'intérêt et d'autres personnes en l'occurrence Christine qui va se présenter et euh, je me suis rendu compte au final dans mon parcours, que les sujets environnementaux, environnementaux étaient au cœur de, évidemment des préoccupations et de l'avenir concret. Mais que finalement, tout ça était complètement lié, non pas seulement à ce que l'on fait, la prise de conscience que l'on a intellectuelle et matérielle de ce que l'on doit faire, mais aussi d'une un, prise de conscience beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, euh, qui est de notre rôle ici, euh, de notre euh, contribution à l'évolution et à ce que l'on peut en faire. Et euh, euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose de beaucoup plus large en fait, qu'un sujet ou un autre. Et que c'est en travaillant sur ces sujets euh, de fond, euh, de ce que l'on est, de notre contribution et du coup de ce, que l à, ce à quoi on veut contribuer, que, euh, ensemble, collectivement et individuellement, on pouvait euh, changer le monde. En tout cas, l'objectif que l'on signe Et puis après la fondation, il y a un an et demi, euh, j'ai rejoint Christine guine Eric et Eric et on a aujourd'hui, euh, je dirige aujourd'hui une, une, une cabinet de conseil qui s'appelle Intégral Vision, dont l'objectif est euh, justement d'accompagner les entreprises dans euh, à la fois leur développement euh, intérieure, je dire, de ce qu'elles sont, faire évoluer ce qu'elles sont pour faire évoluer ce qu'elles font. Vraiment euh, l'objectif pour euh, oui. arriver à développer euh, le spectre intégral euh, de ce que nous sommes en tant qu'individuels et collectifs. Voilà, c'est un peu long, désolé, je, vais, je donne la parole à Christine Guinobrodière. Bonsoir, mon Christine Guinobrodière. Euh, j'ai passé une petite vingtaine d'années dans une grande entreprise de téléphonie mobile au cours de ces années. J'ai découvert les achats responsables et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer Michael Brandgart vers 2004-2005. Michael Brangart qui est le, le concepteur de la méthodologie Cradle to Cradle, l'économie circulaire, un impact oh. positif avec une méthodologie à un la et on en parlera ce soir. Je pensais pouvoir euh, déployer cette méthodologie au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais et puis je n'ai pas été entendue. Donc en 2007, j'ai créé une première agence, co-créé une première agence, Intégral Vision, qui est donc maintenant reprise et gérée par Anne. Et en 2011, nous avons vu vraiment l'avènement du Cradle to Cradle démarrer en France. Et donc, on a sorti le Cradle to Cradle de, de cette agence pour euh, en fonder une autre qui s'appelle EPA. Et EPA, c'est un réseau d'entreprises en Europe qui ont créé le Cradle to Cradle et qui déploient le to Cradle partout et en ce qui nous concerne en France. Avec mon associé eric Aloudi. Et puis l'année dernière on a répondu à un concours de l'ADEME et c'était le moment de quitter l'agence EPEA pour moi et d'intégrer une start-up qui est là pour accélérer toute la vision et toute la méthodologie et l'expertise que nous avons. Et donc EPEA qui accélère la transition des entreprises et des territoires vers l'économie circulaire basée sur les fondements qu'on va partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour votre écoute et ravi de vous rencontrer ce soir. Le thème que l'on a choisi, c'est effectivement l'économie circulaire pour créer un monde positif. Et vous allez voir que c'est l'intention que l'on porte, en tout cas dans ce que l'on fait, pour vraiment être un levier de changement face aux enjeux que nous avons face à nous. Alors, pour reprendre quelques, quelques chiffres, c'est toujours bien de pouvoir un petit peu donner un peu de contexte pour redire qu'en 2009, l'économie mondiale a consommé 68 milliards de tonnes de ressources naturelles, et c'est juste le double de ce qu'il y avait 40 ans avant. Donc en 40 ans, on a doublé la consommation de ressources naturelles. Je n'ai pas besoin ici de vous faire un schéma, de dire qu'on est sur une terre qui a un certain nombre de limites, et que, évidemment, doubler notre consommation de ressources naturelles tous les 40 ans n'est évidemment pas viable. Euh, Là-dessus, la France a utilisé 1 milliard de tonnes, d'après les chiffres de 2013, pour être réactualisés, mais en tout cas, voilà, on a notre contribution, en tout cas de ce que. De ce que... Alors, pourquoi l'économie circulaire Pourquoi parle-t-on d'économie circulaire euh, Comme vous le disiez, l'économie circulaire, c'est vrai que euh, sur certains sujets, en, par... en particulier les sujets organiques, l'économie circulaire, elle existait. Dans, bien, bien avant euh, que l'on en parle le fait de créer des boucles pour retourner euh, les produits organiques les matières organiques à la terre avant que le poubelle euh, arrive euh, c'était évidemment ce qui, se, ce qui se passait en partie mais du coup l'économie circulaire euh, si on veut euh, évidemment aujourd'hui porter notre attention là dessus c'est d'abord une question de, de bon sens pourquoi une question de bon sens parce que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, bah le, les quantités disponibles, ou en tout cas que l'on sait disponibles, euh, d'un certain nombre de matières, elles sont limitées. Euh, C'est vraiment, on a, un, on a des, des, des visions, enfin plus que des visions, on a des, des, des certitudes qu'un certain nombre de, de matières euh, arrivent à échéance dans le siècle. Ici, vous avez un exemple de métalloïdes, et ça va vous intéresser de près, puisque nombre de ces métalloïdes sont dans des équipements que vous utilisez dans vos projets d'architecture. J'aime beaucoup prendre l'exemple ici de l'Indium. L'Indium, c'est donc un métal rare qui se retrouve dans les panneaux solaires dans nos ordinateurs. Et l'Indium a une particularité, vous verrez ça pour d'autres, hein, en lisant ici cet histogramme, vous avez ici les objets usuels dans lesquels vous trouvez les métalloïdes, et ici vous avez les réserves connues à ce jour. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus d'indium, on dit simplement qu'il y a par exemple 19 années d'indium connues à ce jour. Si nous en nous en découvrons plus, ça coûtera plus cher. Donc c'est intéressant de voir par exemple l'indium, et sa particularité c'est qu'il n'est absolument pas recyclé. C'est-à-dire que la façon dont nos équipements sont conçus à ce jour fait que nous ne pouvons pas récupérer l'indium. Et donc on voit arriver une troisième révolution industrielle, une envie de partir vers des énergies renouvelables, qui s'appuient sur des équipements qui eux-mêmes ne sont pas pérennes par manque de matière. Donc quand on s'intéresse à de l'économie circulaire comme vous le faites visiblement ce soir, vous, il est important de se poser la question des équipements que l'on utilise et de, de, de l'ensemble des projets que l'on fait en voyant une pérennité, puisque quand on parle de 19 ans, c'est peu, il s'avère, et on a de la chance, qu'il y a déjà des panneaux solaires Solpower, qui sont certifiés Cradle to Cradle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces panneaux solaires sont désassemblables. De façon générale, je ferai toujours le parallèle avec l'architecture. L'architecture, selon le modèle Cradle to Cradle, c'est built for disassembly. C'est comment je construis des bâtiments qui seront désassemblables dans le futur pour réellement créer une économie circulaire. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous. Alors, en même temps, toujours pour finir un peu sur les chiffres, on a un certain nombre de tonnes de déchets que l'on génère. Juste redonner ce chiffre, qui est quand même impressionnant, 345 millions de tonnes de déchets par an générés en France, dont 70% sont issus du bâtiment. Ce qui veut dire que de tous les déchets que l'on a en France, industriels, les ménages, enfin tous les déchets, 70% sont issus du bâtiment. Et ça fait évidemment relation avec ce que Christine venait de dire, c'est-à-dire qu'évidemment on a des bâtiments qui sont aujourd'hui détruits, forcément parce qu'ils n'ont pas été conçus pour être désassemblés, et que ces destructions ne permettent pas de valoriser la matière, on ne sait pas trier la matière de, de, de gravat, en tout cas très très peu, ce qui fait qu'aujourd'hui on a, c'est pas à vous que je vais le dire, un énorme sujet de comment valorise-t-on, comment peut-on arriver à valoriser 70% des déchets générés en France qui sont issus du bâtiment. C'est quand même des chiffres impressionnants. Et donc sur ces 345 millions de tonnes de déchets, on n'a qu'à peine 18 millions de tonnes de matériaux qui sont recyclés et utilisés. C'est-à-dire que les chiffres sont vraiment... Voilà, les chiffres sont là. Hein, J'allais dire pour nous dire combien aujourd'hui on est dans une économie linéaire qui extrait des ressources naturelles qui les transforme et qui les jette. C'est vraiment ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est-à-dire ce, cette économie qui a été créée au moment de la révolution industrielle, quand on n'avait pas du tout imaginé et d'idée qu'on pouvait avoir des limites en termes de ressources naturelles, et que le progrès qui, Dieu merci, nous a permis d'arriver à ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un progrès qui, qui, qui nous a permis de de vivre dans des conditions, en tout cas pour une partie de la population mondiale, dans des conditions sanitaires, de confort plus qu'agréables, mais qui par ailleurs, donc ce phénomène de, de, de progrès qui est développé à partir de la révolution industrielle, n'avait pas du tout en tête l'idée qu'on pouvait avoir un sujet d'accès aux ressources. Alors ici, évidemment, ce n'est pas vous que on va euh, convaincre, mais il y a un deuxième sujet pour lequel, euh, vous verrez, on fait le lien sur l'économie circulaire, c'est tous les enjeux de santé. Euh, on est, euh, et le bâtiment étant euh, un, énorme, un énorme sujet, un, il est euh, démontré, en tout cas, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait certaines études pour dire que, l'air intérieur est 2 à 5, certains dans, dans certains endroits 7 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est un réel sujet de conception de tout ce que l'on fait, puisque évidemment, tout ce que l'on conçoit, on peut dire, euh, on respecte les normes en vigueur, respecte Rich, par exemple, euh, les normes Rich, respecte individuellement les normes en vigueur. Mais collectivement, quand on met tout dans une pièce, peut-être cette peinture ou euh, ce, les revêtements de ces fauteuils, les, la moquette quand il y en a, ou euh, enfin bref, un assemblage de, de meubles, tout ça fait que là, on atteint des taux de toxicité qui ne sont pas acceptables, puisqu'ils sont évidemment, en tout cas, difficilement acceptables. Euh, sur, euh, sur ce sujet. Et vous allez voir pourquoi, donc, on pense que l'économie circulaire est une question, un impact positif est une question de santé publique. Ici, sur cette slide, vous allez voir, il y a une, transfusion, une prise de sang qui a été faite par un journaliste du National Geographic. Et il a mesuré tous les polluants qu'il trouvait dans son sang. Et en fait, sur un peu plus de 300 produits qui ont été testés, on en trouve presque 200 comme étant des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Cette même prise de sang a été faite sur un cordon ombilical et on retrouve, que enfin, les études nous démontrent qu'environ 40% des nouveau nés maintenant en Europe naissent avec des allergies. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pollution s'est retrouvée, non pas parce qu'il est dans un métier dangereux, il n'y a pas du tout de toute profession dangereuse, simplement parce qu'il est la majorité de son temps dans des intérieurs, donc soit chez lui, soit à son bureau, soit dans sa voiture. La voiture qui sent bon le neuf, c'est avant tout des COV, c'est avant tout de la toxicité. Et on ne réalise pas qu'une vie passée dans des endroits qui assemblent autant de COV, dans des endroits qui émettent autant de toxicité, à un moment donné, on arrive à des seuils qui amènent un vrai lien entre la santé, l'avènement des cancers et des allergies et la toxicité que l'on a à l'intérieur de nos organismes. C'est aussi ce que l'on va trouver sur les vêtements que l'on porte et sur la nourriture que l'on mange. Donc c'est l'ensemble. Donc on n'est pas en train de dire qu'un produit est dangereux, mais comme le disait Anne, c'est l'ensemble de ces COV, c'est l'ensemble de cette toxicité alimentaire, c'est l'ensemble de la transmission de ce que l'on porte sur nous, sur notre peau, devient problématique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du Cradle to Cradle comme une économie circulaire à impact positif C'est parce que la bonne nouvelle, il y a une solution. Et c'est ce qu'on va vous démontrer ensuite. Ce Donc problème. la solution, en tout cas... Vous avez compris un peu le contexte dans lequel on était. Nous, enfin, moi, j'ai un moment où je me suis dit, mais comment on peut faire pour euh, changer le monde et transformer et créer un monde positif Et effectivement, grâce à Christine, en l'occurrence, j'ai rencontré le Cradle to Cradle. Le Cradle to Cradle, ça a été conçu pour créer un monde positif pour se dire, comment peut-on faire dans cette spirale dans laquelle on est, pour non pas aller dans cette spirale infernale de. de de consommation, de toxicité, etc., mais créer un mouvement, créer un, un, euh, d'abord une philosophie et puis euh, adapter concrètement dans ce que l'on fait, qui permet non pas d'être dans cette économie linéaire qui extrait, qui, euh, euh, qui, qui transforme et qui jette, mais comme l'expression euh, anglophone, il y a ang, l'expression anglophone qui est de... de euh, cradle to Grave, donc du berceau à la tombe, et euh, Bill McDonough, euh, architecte, d'ailleurs, et euh, Michael Brongard, chimiste, euh, ont créé le Cradle to Cradle, qui est du berceau au berceau, pour dire comment il est possible de créer, de concevoir des biens, des produits, des villes, voire le monde, sur le principe du Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Mais pour ça, ça, on a besoin, en fait. Bien sûr qu'il y a besoin de technicité, bien sûr qu'il y a besoin et vous verrez Christine en reparlera, mais il y a besoin de véritable connaissance de la matière, de la chimie des matériaux, de tout ça. Mais d'abord, en fait, avant tout ça, c'est d'abord un changement de regard, d'abord un changement de perspective. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut contribuer quand on construit un bâtiment ou qu'on conçoit un produit à quoi on veut à quoi veut-on contribuer et là on a deux en fait il y a deux façons d'imaginer de, de, les choses depuis que le développement durable a pris, euh, a pris euh, son élan euh, dans bien, une trentaine d'années on est rentré dans cette, dans cette perspective de se dire bah, en fait il faut qu'on réduise l'impact de nos activités il faut qu'on évite d'émettre du CO2, il faut qu'on minimise notre impact sur la biodiversité, il faut que l'on prévienne les problèmes de, de santé, de... il faut qu'on réduise notre impact. Donc dans une, on prend ce que l'on fait, là où on est, et on fait, on réduit notre impact. On réduit, on réduit. Ça c'est une perspective. Donc c'est la perspective de faire, de réduire notre impact. Et puis, on a une autre perspective qui est de dire, bon, en fait, finalement, notre objectif, ce n'est pas de réduire notre impact, c'est de changer de regard pour pouvoir avoir un impact positif, pour pouvoir se dire que ce que l'on crée ne va pas avoir un moindre impact, mais va bien contribuer à avoir un impact positif sur la santé, sur notre environnement, sur l'économie, Etc. Et, et une autre façon de, de le partager, c'est que jusqu'à présent, le développement durable, on crée des produits, on crée des bâtiments et on ajoute des coûts pour réduire ensuite. C'est-à-dire que le développement durable, c'est un coût pour réduire ce que l'on vient de faire. C'est une façon de voir. Et on va aller chercher de l'innovation pour réduire son impact. à l'inverse, le cradle to cradle, c'est de l'écologie non punitive. On part de la situation telle qu'elle est. Personne n'a décidé du jour au lendemain qu'il allait complètement polluer le monde. C'est simplement un, un, une suite euh, d'actions de, de, et une volonté de vouloir répondre au progrès pour le plus grand nombre, de vouloir du progrès pour tous, de vouloir du bien-être pour tous, on en parlait tout à l'heure du bien-être, vouloir du bien-être pour tous. On est allé euh, chercher, de plus en plus de matières, de plus en plus de produits, de plus en plus de bâtiments. Ici, à l'inverse, on n'est pas punitif, on est tel que l'on est. Par contre, ensemble, on va aller chercher avec ces parties prenantes les plus grands impacts positifs possibles pour nos projets. Et dans le cas de l'architecture, comment est-ce que mon bâtiment va apporter des services et va avoir l'empreinte la plus grande possible avec ses habitants, ses occupants, mais ses parties prenantes, y compris l'environnement. L'autre point aussi qui est important qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vraiment se voir nous, espèces humaines, comme non séparés de la nature. Donc c'est bien de l'écologie. Mais en même temps, comme le disait Anne, on recherche l'impact économique le plus grand possible, parce que nous ne sommes pas naïfs. Jamais une démarche ne grandira s'il n'y a pas des impacts économiques, tout simplement, parce que c'est cette façon qu'il faut absolument croître. Et l'économie doit croître de la même façon, mais elle doit croître de façon juste avec le Cradle to Cradle, on va aller chercher des impacts qui sont justes pour la croissance et le bien-être de tous. Et donc pour ça, on a un, un formidable modèle devant nous, euh, qui, a, qui a tout conçu depuis un certain nombre de milliers d'années, c'est la nature, en fait la nature c'est le modèle le plus écosystémique possible, euh, le plus circulaire possible, euh, dans la nature. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Tout est ressource, tout est nutriment pour quelque chose. Bien sûr qu'il y a de la violence, bien sûr qu'il y a des poisons, bien sûr qu'on dit souvent la nature, c'est un grand restaurant, une grande boucherie, oui, évidemment. Mais dans le système écosystémique, tout est conçu pour avoir une vie, soit une deuxième vie, même quand, est, quand il est mort, mais en tout cas pour servir à quelque chose. Tout. Des ressources, tout est nutriments pour quelque chose. Le, le principe de, de base de, de la nature, là, son, son énergie, c'est l'énergie renouvelable, puisque c'est l'énergie du soleil. Et puis, comme je le disais, c'est complètement écosystémique, et donc le, le mode de fonctionnement, c'est la coopération complète. Cette méthodologie, le note cradle, euh, s'accompagne d'une certification pour les produits. Pour les bâtiments, la démarche s'appelle C2C Inspired Building, parce que bien évidemment, on ne peut pas labelliser un bâtiment entier, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi, tout simplement parce qu'on doit connaître l'ensemble de la composition des produits, ce qui serait assez phénoménal pour l'instant pour les bâtiments. Donc il y a un label qui est un label public, dont l'organisme de certification se trouve et aux États-Unis, en Californie et à Amsterdam. Donc c'est d'ordre public, et puis il y a sur dans de nombreux pays, des agences telles que EPE à Paris, qui sont euh, assesseurs, évaluateurs, pour la certification des produits. Donc le principe de l'économie circulaire, c'est qu'en fait, il y a deux boucles dans l'économie circulaire. Une boucle organique, et une boucle technique. En général, quand on parle d'économie circulaire, la majeure partie du temps, euh, on nous dit, c'est euh, du recyclage. Alors j'ai appris quelque chose hier qui était quand même assez drôle. On a fait un sondage, il y a eu un sondage qui a été fait sur l'économie circulaire où des gens pensaient que c'était du blanchiment d'argent. On faisait circuler l'économie. Je vous le dis parce que c'était quand même, euh, voilà, quand on demande d'ailleurs c'est quoi l'économie circulaire, c'est du blanchiment d'argent. C'est complètement ça. Hein, donc on fait circuler l'économie, on fait circuler euh, la vie, mais pas exactement dans, ce, dans cet esprit-là. Le, le principe c'est que c'est vraiment de bon. Une boucle organique qui est la boucle la plus traditionnelle de l'économie circulaire. C'est-à-dire que tout ce qui est extrait de la terre doit revenir à la terre. Tout ce qui est extrait de la terre doit revenir à la terre. Donc il y a plein de façons de le faire. Il y a une façon euh, un peu euh, radicale qui est de dire je prends de la, de la matière organique et je la brûle. Et j'en fais un peu d'énergie si possible. Euh, là ça veut dire qu'on a quand même perdu énormément de la valeur de la matière ou il y a une autre possibilité qui est de, de, de, de travailler cette matière organique pour en faire du, du compost de qualité, pour en faire de la matière de qualité pour qu'elle revienne à la, à, la, à la source et donc à la terre. Et la deuxième boucle, c'est la boucle technique, qui là aussi, quand on conçoit des, des produits, et dans le cadre de, du Cradle to Cradle, on conçoit des produits pour être désassemblés, démontés et non toxiques, pour avoir la possibilité de faire une boucle complète qui me permet de dire que si je conçois un produit, il peut être facilement réparable, désassemblable, soit le produit continue sa vie, soit la matière continue sa vie, plutôt que d'être dans un circuit ultra court, qui est soit d'enfouissement, de soit d'incinération. De Même pour faire de la valorisation énergétique, on a perdu énormément de énormément de valeur à la matière, et c'est cette matière que l'on n'aura plus. Donc ça, voilà, ces deux boucles. Alors, pour vous donner des exemples, donc les boucles que vous venez de voir et qui sont issues de la formation de la et qui a relooké aussi cette boucle par l'institut l'économie circulaire, en fait, sont issues tout simplement de la méthodologie cradle to cradle. Et d'ailleurs, l'année 2018 verra enfin l'avènement des deux, c'est-à-dire la marqueature commençant à expliquer que la méthodologie de l'économie circulaire est basée sur celle de, euh, du cradle-to-cradle, cradle, parce que c'est juste une réalité Le cradle-to-cradle, l'économie cradle, euh, circulaire cradle-to-cradle, ce pas récent, non, ça a plus de 30 ans en termes de concept, donc euh, on va commencer à pouvoir enfin expliquer que le label de l'économie circulaire s'avère être celui du cradle-to-cradle, cradle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ce que disait Anne tout à l'heure, si vous regardez tout simplement dans la nature, vous pouvez tout séparer en deux cycles entre ce que l'on porte sur nous et ce qui nous entoure, peut soit faire partie du domaine biologique, donc ce sont des matières naturelles, soit faire partie du, du domaine technique, c'est tout ce qui n'est pas compostable, biodégradable. A partir de cela, quand vous, vous travaillez sur vos projets, il y a des bonnes questions à se poser. Est-ce que j'utilise des éléments qui viennent du cycle biologique ou est-ce que j'utilise des éléments qui viennent du cycle technique Un premier exemple de cycle biologique, Anne, dû parler du compost, je n'ai pas amené mon t-shirt CA à 7 euros, mais vous avez un t-shirt certifié hors de chez CA à 7 euros, tout de suite comme ça on ne me dira pas est-ce que ça coûte cher ou pas, et vous l'avez ce t-shirt dans les magasins CA, mange courte, mange longue, homme, femme et bientôt enfant, fond, qui est certifié euh, cradle to cradle et qui a une particularité, c'est qu'après avoir été porté, prêté, donné, en fin d'usage, en, fin en fin de vie, peut retourner à la terre, tout simplement pour... Régénérer les terres agricoles. Je ne sais pas si vous êtes conscient que sur un niveau de 0 à 5 sur la désertification des terres, plus particulièrement en Europe, on est déjà au niveau 3 et on dépasse le niveau 3. Ça veut dire que nous devons collectivement dans nos projets aider l'agriculture à se régénérer, aider les terres arables à se régénérer. Est-ce que éventuellement vos projets futurs participeront à cette boucle biologique C'est des vraies questions auxquelles on peut se s'atteler et surtout ça donne des angles de communication avec ces parties prenantes. Donc là vous avez bah, toutes les façades, tous les métaux, tous les produits biosourcés. Est-ce que la façon dont ils ont été conçus et assemblés peut réellement retourner euh, à la terre Un exemple que l'on utilise fréquemment dans le domaine des bâtiments, c'est celui de la cascade du bois. Vous pouvez imaginer un premier usage de bois par exemple en charpente ou en façade et qui peu à peu après démontage... Peut ensuite finir sur des morceaux un peu plus petits, vers par exemple de l'ameublement, puis en agglomérer, puis au final incinérer correctement pour pouvoir retourner ensuite à la Terre. Et ça c'est la boucle biologique. Et puis vous avez la boucle technique, et celle-ci est très intéressante. Lorsque l'on pense modèle naturel et qu'on dit que le quand quad'ol imite la nature, on n'imagine pas qu'il est aussi possible de faire cela avec des matériaux techniques. Alors ici, je prends l'exemple de la moquette des Sceaux, mais vous avez la même chose, avec des plaques de plate de chez Signat, vous avez ça également avec des faux plafonds de chez Armstrong. On commence à avoir pas mal de produits, il y a 6 000 ou 8 000 produits qui sont certifiés en tant que Cradle et majoritairement dans le domaine du bâtiment. Et cette moquette, elle a une particularité, c'est que cette moquette, en fin d'usage, elle est récupérée, le dessus et le dessous de la sous sont séparés, chacun retourne dans un cycle où ils sont dépolymérisés, pour pouvoir refaire un nouveau fil et une nouvelle moquette. Donc on n'est pas dans un paradigme où j'ai des moquettes que j'utilise, que j'enlève et que j'essaye de refaire des petites plaques de moquette pour l'usage et au final je termine en sous-couche de route. Je suis bien en train de parler de dépolymérisation pour retourner au monomère de base pour pouvoir faire une nouvelle moquette. C'est important l'exemple parce que, évidemment, que c'est du circulaire si toutefois ma moquette retourne en sous-couche de route après broyage et, et traitement. La seule euh, difficulté, c'est que probablement, que ce soit dans le domaine des plastiques, c'est très fréquent, ou dans le domaine de la moquette par exemple, lorsque vous utilisez ces produits, ils n'ont pas été conçus pour être dehors, et donc la toxicité qui se trouve dans vos produits type moquette, en général c'est surtout les additifs et les colorants, les additifs dans les plastiques, les colorants par exemple dans la moquette, tous ces produits ne sont absolument pas conçus pour être en extérieur. Et donc, avec la pluie, l'érosion, le soleil, eh bien, les toxiques n'ont pas, pas disparu dans le traitement et dans le broyage et se retrouvent dans les sols. Multiplié par le nombre de millions de tonnes qui partent en sous-couche ou qui partent en extérieur, en lave de plastique en extérieur ou en mobilier urbain en plastique, eh bien, vous vous retrouvez avec une somme assez importante de polluants qui n'étaient pas prévus ni conçus pour cet usage final. Donc, porter de la conscience sur les matériaux qu'on utilise et sur leur vie suivante a beaucoup d'importance. Et puis il y a un point ici aussi, c'est le mot « upcyclage ». Lorsque l'on pense « recyclage », immédiatement vous avez en tête une notion de « sous-cyclage ». J'ai un produit et je le retraite pour un objet de moindre valeur, en tout cas en termes de qualité. Et ça c'est ce qu'on appelle le recyclage et j'adore en anglais, on dit « downcycling ». C'est très clair, c'est moindre valeur. Dans le cradle les projets que l'on met en route sont des projets à l'inverse, Vu que l'on fait des boucles complètes de matériaux avec des usages qui servent et donc des flux de matière qui servent aux parties prenantes, on va faire ce que l'on appelle du surcyclage en français, de l'upcyclage, de upcycling en anglais, où chaque passage sera l'occasion de nettoyer le produit. Et donc de redonner des vies suivantes aux produits qui ne sont pas naturels. Et finalement, c'est la même chose que le modèle naturel, c'est-à-dire que, euh, le, le, les produits qui sont euh, utilisés par nous et qui peuvent retourner en terre permettent de régénérer les terres des agriculteurs. Donc c'est vraiment passionnant de commencer à s'intéresser à ce modèle de cyclage et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'utilise comme produit Et messieurs les fournisseurs, qu'est-ce que vous faites après de vos produits Comment est-ce que je peux les réutiliser et qu'est-ce qui peut se passer avec ces produits et pour boucler la boucle, pour continuer sur le modèle juste de la moquette, ce qui est intéressant, c'est que ça remet en question aussi le modèle économique. Pourquoi Parce que évidemment, le sujet, c'est quand on crée une moquette désassemblable, non toxique, qui pourrait revenir dans son circuit de production, ça veut dire qu'il faut aussi imaginer comment ça va revenir dans son cercle de production. Et pour ça, il y a des expérimentations de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire des on vend non pas une moquette, par exemple, mais l'usage de la moquette, donc vous allez faire un contrat de 7, 8, 9, 10 ans, peu importe, avec le client, qui va permettre de se dire qu'une fois que la moquette est en fin de vie, en tout cas d'usage, mais pas complètement trop, euh, trop abîmée pour pouvoir quand même revenir dans des cycles de production, alors le, la pers le, le, le vendeur de moquette qui a mis à disposition la moquette et loué... En quelque sorte, euh, l'usage de la moquette va pouvoir récupérer la matière pour la remettre dans son cycle. Et vous voyez qu'économiquement parlant, quand on récupère de la moquette qui était certes stockée chez des clients, mais qu'on la remet dans son cycle, bah c'est autant de moquettes, c'est autant de matière naturelle que l'on ne doit pas avoir à faire revenir dans son cycle. Et c'est un point qui est extrêmement important que soulève Anne, parce que dans ces cas-là, on est effectivement dans l'économie de la fonctionnalité, mais on peut aussi l'appeler l'économie d'usage. C'est-à-dire qu'on peut commencer à assembler des produits qui ont des vies, de, durées de vie qui sont différentes. Et on peut commencer à regarder même le bâtiment comme non pas quelque chose de statique, mais comme un flux de matière. 70% des bâtiments sont refaits trois fois pendant leur vie. Ce sont des chiffres qui viennent des grandes entreprises de construction. Et ce qu'on voit comme statique est en réalité un flux de matière. Du coup, commencer à s'intéresser encore une fois aux matériaux comment ils sont assemblés devient absolument intelligent. Et si en plus. Je travaille avec mes fournisseurs pour louer la moquette, pour louer éventuellement mes éclairages, pour louer mon ascenseur, avec des modèles qui sont nouveaux, qui existent déjà. On peut commencer à avoir des, des, des fonctionnements complètement différents et des, des bâtiments qui ont des fonctions complètement différentes, avec des coûts associés bien différents. « Alors pour, avant de vous donner quelques exemples, redonner un petit peu les principes de cette économie circulaire à impact positif. Euh, comme vous l'avez compris, la première chose, c'est l'intention. Quelle intention je mets dans la conception, l'éco-conception, et bref, tout mon modèle économique, etc. Quelle intention je mets Quelle intention je mets pour créer des boucles, pour maintenir la valeur de la matière, upcyclée comme on l'a dit, et non pas downcycling. Qu'est-ce que je vais faire pour que je maintienne la valeur de la matière et pas que la matière disparaisse Qu'est-ce que je vais faire pour utiliser dans la mesure du possible des ressources usagées, euh, si je sais ce leur contenu, si je sais ce qu'il y a dedans, comment je vais pouvoir intelligemment utiliser de la ressource usagée plutôt que de me dire j'ai des déchets et j'essaye d'en faire quelque chose. Troisième principe, coopérer, créer des écosystèmes industriels et territoriaux viables et résilients. Je crois qu'on vous l'a dit. Il n'y a pas de viabilité, si c'est pas résilient, si c'est pas en écosystème, ça ne fonctionnera pas. Deuxième principe, anticiper, anticiper, anticiper dès la conception, la prochaine vie, soit du produit réparable, réemployé, etc. soit de la matière qu'il compose, ça c'est vraiment le principe, donc c'est pensée démontable, des désassemblable non toxique. vous voyez pourquoi on parle de non-toxicité, parce que vous pouvez bien imaginer que des, des industriels qui veulent utiliser de la matière usagée, s'ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dedans, s'il y a eu un peu de toxicité, voire beaucoup de toxicité dedans, peuvent pas prendre le risque d'utiliser de la matière recyclée dont on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, qui n'est pas, qu pas vraiment, voilà, faire un produit en se disant « je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas caractériser ». Du coup, forcément, je prends un risque et moi, je ne peux pas, en tant qu'industriel, prendre ce risque. Ce qui est donc un, un énorme frein au, au système de recyclage actuel. Ça veut dire penser ressources et pas déchets. Ça veut dire qu'on garde cette valeur, on, enfin, on garde vraiment cette, cette, cette idée que la ressource va avoir de la valeur le plus longtemps C'est revoir les modèles. On vient en parler aussi des modèles de vente pour favoriser l'usage plutôt que la, la possession quand c'est possible pour garder là encore la boucle et la valeur. Alors on redonne un petit… parce que tu <coughs> souvent nous dit oui mais tout ça vous êtes complètement utopiste, ça ne marchera jamais, on a des problèmes économiques, enfin je vous fais tout ça. Euh, je redonne juste ce chiffre d'une étude qui a été faite par McKinsey avec la Fondation MacArthur et qui dit que si on mettait en place l'économie circulaire en Europe, on pourrait économiser 380 milliards de dollars par an en matières premières qui pour la majeure partie, comme vous le savez, ne viennent pas d'Europe. Donc c'est quand même un sujet euh, éminemment économique, éminemment politique, éminemment géopolitique. Donc c'est pas seulement un sujet environnemental, c'est pas seulement un sujet de santé, c'est un sujet intégral, un sujet euh, qui nous concerne tous et notre avenir. Et par ailleurs, évidemment, le fait de concevoir euh, et, de, et de donner de la valeur et de garder de la valeur à la matière, qui certes est peut-être venue d'ailleurs à un moment, mais qui du coup va être en boucle en Europe, par exemple, si on parle d'Europe, ben ça va créer, générer des nouveaux emplois, alors quelques exemples dans le parc 2020 Amsterdam que je vous invite à aller visiter, Ça hein, à 3 heures d'ici. Alors c'est intéressant parce qu'on voit des, des modèles de bâtiments qui moi m'intéressent. Maintenant, j'ai bien conscience que je suis au milieu des millions d'architectes. Euh, chacun y verra euh, ce qui lui plaît dans ces bâtiments, mais ils ont la particularité d'avoir été designés pour être désassemblés. Donc vous allez sur le site internet de Parc 2020 et vous retrouvez des exemples de ce qu'il est possible de faire. Sachez que l'agence EPA ici à Paris accompagne euh, une petite vingtaine de gros projets de cet ordre de building pour, des, pour être désassemblés auprès de marques prestigieuses de construction et de promoteurs. Et donc c'est le premier projet le bâtiment Cradle qui a vu le jour, c'était un projet humble et simple dans le nord de la France. Euh, là, le prochain bâtiment qui sera euh, labellisé « C2C Inspired », c'est le centre commercial du Prado à Marseille, et puis ensuite euh, arriveront euh, de très gros projets de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, y compris à la Défense, et donc euh, ben, nous vous informerons au fur et à mesure du suivi de cette démarche, mais effectivement on n'est plus dans le monde de l'utopie, la, la, la route du C2C building, Inspired Building est large et, et s'accélère. <coughs> La particularité de ces bâtiments, ce qui me plaît de ces bâtiments, c'est que souvent quand on pense, hein, comme tout à l'heure, recyclage égale downcycling, écolo veut dire euh, triste. Et bien là, non, pas du tout. Quand on utilise des bons matériaux qui sont upcyclables et qui fait attention à la toxicité, et qu'en plus on y met le génie créatif euh, que vous possédez en tant qu'architecte, il y a vraiment moyen de faire de très beaux bâtiments, vraiment de très beaux bâtiments. Ici l'ensemble des produits qui composent au moins l'intérieur des bâtiments a été conçu pour purifier l'air intérieur. Donc la peinture capte les COV, les plaques de plâtre capte le COV, les sols ici c'est majoritairement de la moquette, et là je vais vous surprendre, mais c'est la moquette type des seaux où là les, particules en... les poussières fines en particules sont captées dans la petite boucle de la moquette puisque ça a été conçu pour ça, ça n'émet pas de COV. Et ce qui est intelligent aussi, c'est que ce bâtiment-là en particulier, appartient à AEG, qui est un fabricant de matériel de cuisine, d'équipement de cuisine. Et pourquoi est-ce que c'est intelligent C'est qu'en fait, ils ont répondu à un obstacle par un bâtiment. Il y avait toute l'équipe AEG qui se trouvait dans un siège social. Et puis, le fait, le, la problématique d'AEG, c'est de ne pas être en contact avec leurs clients. Les produits AEG sont revendus par des revendeurs, et ils ne sont jamais en contact avec leurs propres clients. Ils se sont dit, tiens, on construit un bâtiment, le service qu'on pourrait rendre avec ce bâtiment, c'est d'être tout simplement en contact avec nos clients. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'un week-end par mois c'est ouvert au grand public pour qu'ils viennent tester des recettes de cuisine, faire des, des séminaires de cuisine, de l'apprentissage de la cuisine. Et évidemment, euh, ces séminaires de cuisine ont lieu sur les nouveaux modèles de AEG. Donc c'est le moment où l'équipe AEG est présente pour voir comment les, les, les ustensiles sont utilisés, les équipements sont utilisés. Et du coup, ce qui était un problème, nous, à EG, on ne rencontre jamais nos clients, est devenu en fait un avantage, puisqu'ils les font directement venir à leur siège social, qui est utilisé le week-end pour des actions en marketing intelligentes. Ici, il y a quelques projets qui sont suivis par l'agence EPA, réellementé Masséna à Paris, le centre-bourg de Langouette, en Bretagne, qui veut être 100% circulaire, et donc là, ça amène des projets d'urbanisme qui sont juste géniaux, le fameux centre du Prado et puis ici, le projet suivi par Vinci. On a également testé avec des, des proof of concept, ici, avec un gestionnaire de déchets, comment est-ce qu'on peut récupérer des matières organiques pour pouvoir en faire un compost de qualité qui ira nourrir les champs des agriculteurs bio qui eux-mêmes vendront leurs produits bio à des cantines scolaires. Donc là, on s'attèle à des projets qui sont essentiellement d'ordre législatif. C'est hyper compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le vrai obstacle au déploiement de ce type de projet, c'est avant tout la séparation et les silos qui existent dans les entreprises et dans les collectivités et dans les achats publics. Mais petit à petit, on y arrive, parce qu'en fait, quand on a envie de créer des projets innovants à impact positif, finalement, les acteurs se mettent autour de la table. Euh, autre, on parlait d'usage tout à l'heure, effectivement, euh, et de changement de modèle économique. Philips euh, teste, enfin, test et a mis en place, pour certains de ses clients euh, professionnels, pas le public, mais clients professionnels, <coughs> un nouveau modèle de vente. Et en fait, plutôt que de vendre des ampoules, ils vendent une intensité lumineuse. Ce qui veut dire que vous imaginez bien qu'à partir du moment où on vend une intensité lumineuse, et donc peu importe combien d'ampoules de, de, euh, sont changées, on a quand même sacrément intérêt à ce que les ampoules ne s'éteignent pas, euh, ne se, ne, ne pas euh, trop souvent puisqu'il faut envoyer à chaque fois des personnes qui vont pouvoir réparer pour que l'intensité lumineuse soit toujours la bonne. Et ça c'est intéressant parce que vous imaginez qu'avec en, en vendant de l'intensité lumineuse, ben ça, ça nécessite obligatoirement d'avoir un cycle complet de la matière, en l'occurrence les ampoules que l'on met à disposition, pour que ça soit le plus durable possible et qu'on puisse euh, créer évidemment des, des, des durabilités euh, des, des, de, ben, des, des produits des, ben, des ampoules en tout cas voilà je pense que des sous, on en a pas mal parlé <rire> donc voilà un petit peu voilà un petit peu en tout cas ce qu'on voulait vous présenter sur EPEA euh, sur l'économie circulaire à impact positif et je passe la parole à enfin genre, que, que j'ai pas arrêté de lui passer j'en euh, ai à Christine pour parler de l'étape d'après pour terminer sur l'étape d'après en conclusion de, de cette soirée, on voit bien que non seulement l'économie circulaire ici a beaucoup de sens, mais on sent aussi un tout petit peu de complexité dans la gestion de l'ensemble des partenaires, dans la connaissance de la matière, la caractérisation de la matière. Et donc l'année dernière, on associé Eric Aloudi et moi-même, euh, avons répondu à un projet de l'ADEME, et donc on est lauréat de la Green Tech Verte avec cette première plateforme intelligente, qui a la particularité de connecter tous les acteurs économiques pour créer ces fameux écosystèmes circulaires pour qu'il n'y ait plus de déchets. Et cette euh, plateforme, ici je vous donne un exemple hein, d'usage, par exemple pour les bâtiments. Lorsqu'un bâtiment est conçu comme un objet, on peut d'ores et déjà comprendre que le bâtiment est donc composé d'éléments que l'on assemble, que ces, ces éléments ont tous des durées de vie différentes, que ces éléments sont soit techniques, soit biologique, et qu'avec ces durées de vie différentes et tous ces éléments, on peut commencer grâce à une méthodologie que vous avez bien, qui est l'utilisation du BIM. À partir du BIM, on peut extraire des informations et les ajouter dans notre plateforme auxquelles on ajoutera des informations supplémentaires du type les prochains usages, les compositions, et éventuellement les utilisations futures et les partenaires suivants qui pourront utiliser ce type d'équipement en fin de démontage. Et donc, grâce à cette euh, plateforme numérique, on a eu le plaisir de démarrer des premiers projets qui vous facilitent la vie, ou en tout cas, les donneurs d'ordre, les maîtrises d'ouvrage, pour pouvoir euh, avoir des bâtiments qui soient enfin circulaires. Voilà. Donc, euh, ben la parole est à... La philosophie des développements, est-ce que vous avez euh, le sentiment que les, les industriels euh, vous écoutent aussi Parce que euh, nous nous sommes euh, des simples prescripteurs, on peut générer des envies. Mais euh, est-ce que les industriels vont suivre sur ces sujets Ou bon, en tous les cas ça, ça en est considérablement pratique. Euh, les, enfin les pratiques de certains, je pense, euh, surtout fabricants de matériaux. Est-ce que vous en avez rencontré on passe beaucoup de temps, oui, on est très sollicité. ça s'est accéléré sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que les industriels réalisent qu'ils ont un train de retard par rapport à, par exemple, le Benelux et l'Europe du Nord, où vous trouvez beaucoup de produits qui ont déjà été conçus pour l'économie circulaire, qui ont été prévus pour être désassemblés, qui ont été prévus pour vous donner des notes sur l'utilisation, la toxicité, etc. Et qu'en France, bah, ils ne sont pas partis au moment où on leur en. A... On leur a parlé du cradle to Cradle en 2007, et là on est en, en maximum d'activités pour répondre aux besoins des projets qui sont à venir. Donc oui, les industriels réalisent, ils sont à la recherche aussi de, de, bah, de matériaux qui, qui soient circulaires. Donc là, tout est, tout est disponible. Il faut aussi avoir des cahiers des charges de votre côté qui... D'abord, il faut savoir que ça existe. Ça, C'est le premier point. C'est une raison pour laquelle on est heureux d'être ici ce soir. Déjà, il faut savoir que cette philosophie existe, en tout cas que cette démarche existe. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'enregistrement, dans le registre site aussi, on n'est pas obligé d'aller dans la labellisation de ces produits, mais déjà de savoir que ça existe, ça c'est important, à partir de là, vous allez, je suis sûr à partir du demain, commencer à vous poser des bonnes questions, et chemin faisant, au fur et à mesure de vos possibilités et de vos demandes, vous verrez les fournisseurs qui répondront. Donc nous, on a créé toute une méthodologie, pour pouvoir faciliter la vie des fournisseurs, pour qu'ils répondent au mieux aux demandes des cahiers des charges, c 2 si, ou bilan c like. Parce que d'un seul coup, on se retrouve avec un marché inexistant en France. Peut-être pour compléter la, la question, on est dans un moment très particulier, où la prise de conscience euh, évolue euh, très certainement. Euh, la, le, le gouvernement est en train de mettre en place, travailler sur une feuille de route euh, nationale de l'économie circulaire. Euh, avec, euh, chez, Hulot, chez Hulot, ça répondra pas à tout. Hein, je, on l'attend d'un euh, jour à l'autre, hein, c'était aujourd'hui, peut-être demain, la pré-feuille de route. Ça répondra pas à tout, mais ça a quand même eu un peu l'effet, comme pour le Grenelle de l'environnement, de mettre tous les acteurs, en tout cas une partie des acteurs autour de la table, euh, pour vraiment parler ensemble de ces sujets. Donc, ça bouge. Euh, ça bougera sur la pression ça dépendra aussi de ce, qui, de ce qui se passera sur un plan financier, fiscal etc. Mais on voit que la, la demande en tout cas de ce qu'on peut voir dans nos, euh, dans, dans nos entreprises on peut voir que on n'est plus à certains qui nous disent seulement cette utopie ça avance vraiment et que tant qu'à faire on peut aller soit dans une économie circulaire qui est juste euh, « j'essaye de payer mieux mon éco-organisme pour que euh, ça soit mieux recyclé ». Et pardon, je, voilà, je, je, je n'attaque personne. Mais souvent, on voit bien que ça, c'est l'étape euh, minimum qu'on a fait jusqu'à présent, et qu'il euh, faut qu'on passe à l'étape d'après. le dernier point qui est important, c'est que la conscience évolue, et que les nouvelles générations qui sont en train d'arriver dans les entreprises, dans les industries, et même dans les collectivités, ben c'est tout simplement une génération en recherche de sens. Et dès lors que vous voulez garder vos collaborateurs, vous avez même des grandes entreprises françaises qui nous demandent de les accompagner parce qu'ils n'ont pas de projet de sens pour garder leurs collaborateurs de qualité. Donc, si ça ne vient pas pour des raisons écologiques, c'est pas grave, ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon angle et que ce soit en plus économiquement intéressant pour tous. C'est quand même une économie euh, circulaire. Donc ça veut dire qu'il est gros économiques on ne doit pas oublier. Mais on ne peut plus le faire. Euh, au détriment des nouvelles générations et économiques. Et je pense que cette prise de conscience-là est très importante. Vous l'avez peut-être déjà expliqué, mais la, la facture pour la maîtrise d'ouvrage, elle est euh, équivalente avec ces nouveaux systèmes, ou, enfin ces systèmes, ou ça fait grimper sa facture à l'investissement quand même En fait, on part d'un principe qui est très simple, c'est que le budget fait partie des contentes. très simple, donc de toute façon le budget étant ce qu'il est, notre méthodologie nous permet de décider avec le client quel est le plus grand impact qu'il souhaite avoir avec son projet, et avec le budget, donc on s'en accommode, c'est notre expérience sur un grand nombre de projets, euh, c'est peut-être pas la vôtre, c'est la nôtre, c'est sûr c'est souvent ce qui coince euh, quand on a envie de proposer des choses nouvelles pour le client. « Ah, ça coûte plus cher, ah ben non !» Mais c'est plus cher pour faire quoi C'est-à-dire que si ce sont des méthodologies euh, ou des, des, des, des idées qui viennent de la diminution de l'impact, effectivement, ça coûte plus cher. Si dès le départ, je pense qu'Anne en ah parlait tout à l'heure, on est bien dans, dans l'éco-conception d'un projet, y compris d'un projet de bâtiment, et qu'on y prévoit par avance l'ensemble des impacts et que l'on inclut dedans le budget, il n'y a pas besoin d'avoir de dépassement de budget. Ça fait partie des contraintes, on a même titre que les contraintes environnementales, mais on sait ce qu'on choisit, pourquoi on choisit et quel service ça va rendre. Pour vous donner un, un, un exemple complémentaire par rapport au bâtiment, à partir du moment où on se dit qu'on conçoit pour être désassemblé et qu'on a donc une valeur de la matière qui va être, alors pas pour tout de suite, parce qu'on ne va pas on ne va pas être désassemblé tout de suite, mais cette valeur de la matière dans le projet global, on sait que si on l'a construit comme ça, on va pouvoir lui redonner une autre valeur derrière, ça veut dire accompagner les filières, il y a beaucoup de changements à avoir, le grand soir n'existe pas, mais si on se dit que les, les, la valeur, enfin on sait que ça va avoir de la valeur, alors dans un budget global et sur le long terme, c'est pris en compte. Et c'est des choses qui sont de plus en plus aussi, aujourd'hui, la différenciation par rapport à des projets qu'on peut apporter. On voit que euh, notre euh, quand EPEA accompagne, euh, puisqu'on accompagne la maîtrise de l'ouvrage, euh, bah, c'est aussi des moyens de dire, bah, on, crée un budget, on, on crée un projet qui, dans le long terme, va avoir cet impact, cet impact, cet impact. Et donc, et la valeur de la matière. Voilà, c'est comme disait Christine, il faut le prendre dans son... Dans son, dans son ensemble et puis euh, vous savez les, les idées reçues comme quoi forcément parce que c'est pas toxique forcément parce que ceci c'est plus cher euh, c'est quand même pas toujours garanti hein. il y a un moment euh... parce, que, parce que les industriels qui créent ces produits et qui innover ne veulent pas spécialement vendre plus cher non plus peut... juste, juste pour avoir un marché hein, à protéger donc euh, de toute façon euh, ils font des produits qui sont on peut, on peut aussi euh... On peut aussi faire un parallèle avec ce qu'on a connu avec les économies d'énergie. Aujourd'hui, on fait des bâtiments à, quasi, quasiment à énergie positive, ou en tout cas avec des économies d'énergie. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80 dans ce domaine-là, puisqu'on était un des premiers, quand on a lancé la première opération programmée d'habitat bioclimatique, le plan construction nous avait donné l'autorisation d'avoir 10% de dépassement pour faire des bâtiments bioclimatiques, pour économiser l'énergie. Et en fait, comme ça, remet, ça a remis la conception même des logements, c'était des logements HLM, des PLA, qui étaient faits toujours de la même manière, comme la conception a été remise en, en cause directement, les architectes ont refait des nouveaux projets et on a terminé 10% moins cher que, que, que les bâtiments précédents qui n'étaient pas économes à l'énergie. En fait, si vous voulez, ils s'étaient mis des pratiques sur place qui avaient créé une économie qui se gonflait. Euh, mécaniquement toujours le prix de construction augmentait avec les entreprises qui prenaient leurs habitudes tout le monde prenait ses habitudes les concepteurs qui faisaient des photocopies ils ne faisaient pas à l'époque des, des copies de plans euh, autocad Donc, euh, mais c'était une l'habitude qui avait amené un niveau de construction en fait qui n'était pas raisonnable pour des bâtiments qui étaient absolument euh, qui n'était absolument pas bien construit, pas enfin, bien construit, mais absolument pas économe énergie. Et le fait de reposer le problème de, de, sous un nouvel angle, de voir un nouvel angle d'attaque de, des choses, a, re, a remis les choses, a, a remis le, le problème de la construction de ces bâtiments au, au vrai niveau. Et on a tous été surpris de ça. Mais voilà, on a, finalement, euh, l'autorisation de dépassement de construction n'a pas été utilisée. Et ça mène de l'innovation et dans le temps, c'est plus abordable. « Est-ce que vous avez, euh, j'imagine, oui, mais euh, quelles sont vous, les contraintes, les freins, les voire les oppositions que vous avez rencontrées euh, dans les expériences que vous avez menées, dans l'accompagnement que vous avez fait Dans le, dans le domaine de la, du plan à tout cas Oui. »« En fait, il y a eu un shift l'année dernière. Il y, a, il y a deux ans, ça a démarré. Et là, maintenant, on est plus dans l'appropriation. C'est-à-dire que le shift, il était avant tout, c'est ce dont parlait Anne tout à l'heure, dans le mental, c'est-à-dire qu'on travaille en silo et on ne peut pas avoir un impact positif. Et nous, de 2007 à quasiment l'année dernière, on était souvent face à des projets où le fait de travailler ensemble, en collaboration, et d'être dans un impact positif ensemble ne passait pas. Et un shift. Ce shift-là est arrivé, on a fait ce qu'il fallait pour aussi. Et du coup, maintenant, bah, effectivement, on va plus trouver euh, la problématique d'accès aux bons matériaux français, si on veut rebooster l'économie française, donc on est plus confronté à ce, à ce type de problématique. Et puis un autre point aussi, par exemple, le béton recyclé. Est-ce qu'on va monter les pourcentages de recyclés acceptés dans les projets de béton Parce que si vous regardez au niveau de l'Europe, tout le monde n'a pas le même pourcentage. Alors pourquoi certains pays ont 10% de recyclés supplémentaires par rapport à nous Et Est-ce qu'on peut encore aller plus loin En fait, il y a tout un champ d'innovation maintenant qui est à faire. Et c'est là que se trouverait plutôt, on va dire, c'est l'état de l'art qui nous bloque, mais c'est un champ d'innovation qui est intéressant, et on voit beaucoup d'études se faire sur ce sujet en particulier. Si vous avez une question Oui, le sur la réponse que vous avez faite à madame sur les surprises éventuels, sur ça n'a rien bon, je suis, moi, vous m'avez convaincu mentalement que à ça, allait bon, faire ça. L'idée que ça soit une bonne idée, pour moi, est acquise. Mais comment la mettre en œuvre c est, c est des, c'est la question qu'on se pose tous comme architecte, urbaniste. Si effectivement il faut intégrer un surcoût au départ d'un bâtiment qui soit démontable et réutilisable, pas avant euh, 25 ou 30 ans ou 50 ans, ça veut dire qu'il faut aussi réinterroger le modèle économique même de la façon de concevoir, de construire un bâtiment sur des longues. Aujourd'hui, il y a deux grands systèmes. Il y a euh, le promoteur qui euh, fait un bâtiment qui n'aime pas trop les surcoûts il est dans un marché concurrentiel, sévère. Et une fois qu'il l'a vendu, euh, ça devient une propriété, on ne voit pas très bien comment ça peut marcher dans le, dans le long terme. En revanche, si on est dans le système locatif, privé euh, ou public, là on peut imaginer un système que ça. Donc ça réinterroge, c'est bien au-delà des aspects techniques, tout le fonctionnement finalement de, de, nos, de nos métiers. c'est là où on est un peu... Euh, de la société en général. Où on est un peu On peut être un peu sceptique quand même sur la capacité à, à bouleverser finalement ce qui fonctionne. Ah bah, vous avez deux visions, vous êtes sceptique, ou vous y croyez et vous dites ah, bah, à partir de demain matin qu'est-ce que je fais. Je vous parle de ça parce que ça fait déjà la quatrième fois que je change absolument de modèle économique pour moi-même. Hein, puisque maintenant que mon agence marche bien, je pars sur une start-up et je redémarre tout. Euh, soit vous êtes sceptique, soit vous dites « chouette, il y a de la place pour l'innovation. et demain matin je vais commencer à revoir mon projet » alors peut-être pas sur celui sur lequel vous êtes actuellement parce que j'imagine qu'il y a des grosses contraintes mais vous vous dites bah, « pour le prochain, je vais penser différemment. et c'est cette pensée-là qui vous permet de vous approprier ce type de démarche, Allez sur internet, vous allez trouver plein d'informations. Si vous avez besoin d'aide, vous avez compris, il y a l'EPEA qui sera ravi de vous accompagner dès l'amont sur vos projets. Et puis avec cette méthodologie, vous pouvez ensuite vous l'approprier et ensuite, effectivement, la déployer dans vos projets. On est au démarrage. C'est formidable. Je, je suis tellement heureuse pour nous que nous soyons, en 2018, ensemble, à discuter de ce genre de projet. C'est une époque formidable. Tout est possible pour l'innovation. Tout est possible pour l'innovation. Il faut juste démarrer. J'ai <rire> une petite question pour l'aspect qu hyper concurrentiel du marché, notamment du avec exemple du Sud, c'est un parce que ce sont consommables, ils n'ont pas intérêt à, à se tirer mal dans en pied parce que l'obsolescence programmée euh, euh, leur donne un, un, un rythme de vente euh, supérieur à des produits qui seraient plus durables. Donc quel est leur intérêt à eux enfin, euh, bah, D'abord vous n'êtes pas sans. En... Remarquez qu'il y a quand même des choses qui sont un peu de moins en moins acceptables euh, par la société. Donc ça, ça fait partie de l'évolution de la société. Et puis, ça a un énorme intérêt. Quand vous vendez un usage à, là en l'occurrence c'est un aéroport, ça veut dire que vous avez un contrat sur le long terme versus vendre de temps en temps 3-4 ampoules. Je schématise. C'est un peu plus que ça. Donc c'est vous entretenez une relation avec votre client quand vous allez dans un modèle... Un modèle économique, là, d'économie de fonctionnalité ou d'usage, qui est totalement différent. C'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait Xerox à un moment quand il ne savait plus vendre des machines, euh, euh, il n'y avait plus assez de marché. Vous recréez complètement un modèle économique qui fait que la valeur n'est pas le produit obsolète que vous allez vendre, mais la qualité du service que vous proposez aux clients. Ah oui. « Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose parce que l'obsolescence programmée c'est mon... mon sujet de prédilection <rire> par rapport à, à l'économie d'usage. Et on va changer de paradigme, on va partir dans la gastronomie et on va même plus particulièrement parler du vin. Le vin, il y a le moment pour le boire, et il y a le moment où il ne faut plus le boire parce qu'il n'est plus bon. Et bien figurez-vous que dans le domaine des objets c'est la même chose. Votre voiture trop vieille qui consomme trop d'énergie et qui pollue, votre frigo trop vieux, qui consomment trop d'énergie et qui devraient être changés simplement pour dépenser moins d'énergie. Ben, L'obsolescence programmée, lorsqu'elle est positive dans l'économie le, dans le, d'usage, ça vous permet d'avoir un lien différent avec les industriels pour qu'ils reprennent les objets avant qu'ils ne perdent leur valeur. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'amorcer la pompe. Mais les économies qui sont faites, par exemple, là, calculées par Martin c'est prévu là-dessus. C'est-à-dire que votre objet est bon pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Du coup, le constructeur, lui, le sait. Il vous met la juste quantité de matière pour un juste usage. Et avant qu'il ne perde la valeur, vous le renvoyez chez le constructeur. Alors la vraie difficulté, le vrai, le vrai challenge, c'est pour tous ces grands industriels de tester tous ces nouveaux modèles économiques où finalement, la matière leur appartient. Ils vous la louent sous une certaine forme, un micro-ondes, un four, un frigo, une voiture et vous leur rendez la matière pour qu'ils puissent continuer à exister. Du coup, effectivement, la relation avec le client est éminemment importante, puisque c'est le client qui possède la matière dont vous avez besoin pour continuer à produire vos objets. La dure, la, la, la vraie longueur de vie, la vraie vie, la vraie, euh, là, avec, euh, le vrai cycle de vie du produit est aussi très maîtrisé, et comme le disait ensuite Anne, eh il y a toute une économie de service qui est mise autour, et qui devient beaucoup plus intelligente. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arrêter de faire de la compétition sur les ressources de nos enfants et de leurs petits-enfants et des générations à venir. On peut se faire de la compétition sur, bah c'est ce que vous faites vous, hein, en tant qu'archi, vous faites de la compétition sur des dessins, vous faites de la composition, de la compétition sur ce que notre esprit humain fait de mieux, c'est-à-dire le design. Mais arrêtons de faire de la compétition sur des ressources qui, au départ, ne nous appartiennent même pas. Sur la santé publique aussi, surtout. Et du la santé a... publique. Vous avez commencé avec la santé, ah, mais on la a tout santé ça. publique. On à la fin, on semble oublier que c'est quand même. Enfin, on a sûr. des médecins. On est là. Il y a un problème de santé publique assez fort. Bien sûr. On est. En... est a, par rapport à ça, je dois rebondir. Est-ce qu'il y a des études bon, Il y avait des vieux Ocelots. Il y en a encore des vieux Ocelots. C'est qu'on ouvrait la fenêtre, je pense que l'air était moins pollué. enfin bref. Ouais, je Vous dites que dans les locaux à l'heure actuelle, l'air est pollué d'autres fois plus qu'à l'extérieur. Ouais, Alors aussi. la question c'est, entre un vieil hosto et un hôpital tout neuf qui a été construit, des experts très pointus, je les ai fréquentés avec les cabinets d'architectes, qui sont des experts en HQE, en écologie, qui ont apporté une valeur formidable en termes de développement durable, et aussi en termes de quelque chose qui parle, directeur de d'hôpital. C'est des économies d'énergie, des économies d'exploitation. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'un hôpital neuf avec une belle chambre en HQE, est-ce que rien est moins pollué que dans une chambre d'un hôpital ancien Et après je vous poserai une autre question. Bah vous ne mesurez pas la toxicité dans un HQE. Il n'y a pas de toxicité. Non, non, vous ne la mesurez pas. Vous, vous ne voyez pas. Alors, quand le... vous présentez une diapo en disant. L'air est plus vicié dans un local que l'extérieur, il y a des études. Ah oui. ah oui, tout est mesuré, les COV sont connus. Bon, ben, dans Et... les hôpitaux, on peut le mesurer. Ah, oui. Bien sûr, je, je, je, bon, bien alors, sûr. Intuitivement, si ça peut être des faits, qu'est-ce que vous dites Oui, parce qu'intuitivement, il n'y a, y a pas que les, les, les, tout, ce qui est, tout ce qui est à l'intérieur de l'hôpital, ou à l'intérieur de la pièce, la peinture, les choses, etc. Tout ça compte. En fait, si vous allez sur l'Observatoire de la qualité intérieure, euh, ils ont fait plein d'études dans des écoles, des. Euh, des maternelles, des choses, etc. Évidemment, il n'y a pas de moyenne. C'est pour ça qu'on met deux à cinq fois, parce que bon, voire eux, ils disent de temps jusqu'à 7 à 8 fois. Y a pas, on ne peut pas vous dire intuitivement, là, ce qui va, il faut, le, faut que, ça soit, que ça puisse être mesuré. Il peut y avoir des, des, des choses positives ou des choses négatives. En tout cas, la moyenne de ce qu'ils qu ont étudié donne ces chiffres. Du coup, quelle était votre question Et Il n'y a pas d'étude spécifique hospitalière. Ah, je sais pas. Mais par contre, on connaît les émissions hospitalières. Ah, parce que l'hôpital est fait pour soigner, donc il de vous dire les locaux, euh, <rire> finalement, <rire> euh, on, on est en bonne santé, donc si je suis en réanimation pendant 15 jours. Non seulement, je ne suis pas bien, mais en plus, là où je suis, ça va encore s'aggraver. Euh, bah, si oui, ça n'a pas été construit, ça va être ça Donc, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'études. Maintenant, non, ça autre ça question. Non, non, vous avez marre de tout ce que nous avons Non, sur les hôpitaux, vous voyez. Ah, regardez, les bâtiments hospitaliers sont un peu spécifiques. En tout cas, à Grande-Sainte, Damien Carême est en train de faire construire actuellement le premier centre de santé dans la démarche. To oui, mais est-ce que cradle-to-cradle, cradle, comme vous dites, apporte une valeur ajoutée en termes de santé par rapport à une démarche qui, qui est quand même de répondre à des normes qui sont Parce que c'est bon, seulement plus plus plus plus. énergie, ça n'a rien à voir. C'est énergie. Non, c'est autre qualité non. environnementale. Mais non, si non, en plus vous, faire vous, faire vous assemblez des vraiment. produits qui sont bons je pour faire la faire santé aller. et qui sont désassemblables, vous bah, ah. ah. continuez à ajouter de la valeur à votre bâtiment qui est déjà ajoutée. Je à ça. Votre public cible, c'est quand même beaucoup plus les industriels. Parce que le raisonnement, s'il est microéconomique. économique quel est l'intérêt pour un directeur d'hôpital de vous demander une expertise pour rajouter une couche à la couche HQE dans l'aspect cradle Cradle la... la Parce que si vous voulez, le bénéfice de l'économie sur les matières premières, c'est une vision macroéconomique, macropolitique. Nous, on raisonne en termes un endroit, un territoire, un projet. Et là, pour les décideurs, je comprends bien que pour un maire, l'économie circulaire a plus de sens que pour un directeur d'hôpital. Mais quel est l'argument pour qu'un directeur de fasse appel à vos services, au niveau de la conception d'un hôpital <rire> La santé de ses occupants, et en l'occurrence... Ouais. Mais comment vous ne la mesurez pas, la santé des occupants On parle de la toxicité, monsieur. La toxicité, et quels vous matériaux, toxicité, par rapport à une démarche qui se fait sans vous Est-ce que les matériaux ne sont pas les mêmes bah, On fera appel à la plaque au prêtre, on fera appel à des plaques de plâtre. Comment vous faites la différence par rapport à une conception avec les matériaux actuels — Je suis en train de vous donner une réponse, monsieur, qui est dès la conception. On choisit les impacts positifs que l'on souhaite avoir. En l'occurrence, si vous choisissez l'impact positif sur les occupants, oui. on va vous aider à assembler. — Comment concrètement ?— La chose en de c'est Les matériaux, ils sont sur le marché industriel, ils sont. Oui. — oui, ben, Il ben ben, Vous allez bon, sur ben, le site ben, internet de donc là, c'est à partir des, des, des, des, des notices sur les matériaux, vous ah, allez dire, tout. le plateau de Saint-Gobain est supérieur à euh, que... que parce qu'il y a à la il y a, y a des, y a des, des ça, produits... Mais ça, les architectes le, le, ça, ça, euh, le euh, savent, ça, les ingénieurs le savent, les spécialistes... le c'est magnifique. vous mangez des produits tous les jours, vous avez le choix de manger des produits bio ou des produits non bio, tout le monde sait qu'il y a des produits non bio qui ont des pesticides, et pour ça, il y a des gens qui le mangent. L'intention que l'on met et le, le, le souhait que l'on veut pour soi et pour ce que l'on fait, ça appartient à chacun. D'accord. Voilà. C'est bah, mais... sur le choix des matériaux. À un instant Donc, donné. Sur l'éco-conception. Compte tenu de l'état de la production non, actuelle. Il faut désassembler. C'est la construction d'un produit qui est d'un bâtiment qui est prévu pour être désassemblé. Alors ça c'est oui, que... Ça c'est quand même plus compliqué à l'hôpital que dans un bâtiment de bureaux. C'est quoi la durée du de vie à... de... à... ouais. Si vous, vous prenez hôtels vieux, de... les hôtels lieux, les hôtels lieux, c'est 400, 500, 600 ans. Ouais. Ouais. Hein, bon. Et les assemblées sont, disons, 30 à 50 ans. C'est ça, exactement, 30 à 50 ans. Une question, vous là. Pour être hyper concerné par le pays au quotidien, je peux apporter un élément de réponse. La démarche FQE, c'est une démarche qui porte sur beaucoup de thèmes, en gros la qualité de l'air. Oui. Donc, avoir un bâtiment je crois, ça ne veut pas forcément dire qu'on être performant en qualité de l'air. Ça dépend de ce que le même ouvrage a choisi comme profil, Et s'il veut accéder son bâtiment là-dessus, alors il pourra avoir un bâtiment qui est performant en qualité de l'air. Nous, aujourd'hui, il y a environnement, ce qui nous apporte comme une réponse pour, euh, pour euh, des, sensibiliser les mêmes ouvrages, c'est que pour nous, l'environnement, c'est le bien-être et la santé à court à long terme. Aujourd'hui, pour moi, la démarche cradle-to-travel, elle est euh, à long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir l'impact dans l'hôpital de la démarche Cradle to Cradle. Par contre, toutes les économies de ressources qui vont être faites, toutes, toutes les démarches qui vont être prises pour éviter les polluants qui vont être euh, du tout dans les bâtiments, dans les matériaux réutilisés, c'est quelque chose qui est au service de, de la santé de demain. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut envisager la démarche Cradle to Cradle. Sous vous imaginez. un enfin, bâtiment démontable. Bah, sauf si vous imaginez que la santé des personnes qui vivent à l'intérieur d'un bâtiment, c'est du long terme versus du court terme. Et les coûts de maintenance, quand même dans vos bâtiments. Parce que si vous avez conçu dès le départ pour désassembler, je peux vous dire qu'en coût de maintenance, vous avez une vraie différence. Et c'est là que ça se joue. En fait, la démarche Pardon. Qu'est-ce que vous Sinon, j'avais une question moi. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Ah, je vais dans votre sens. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais. Mais il n'y a rien danti c'est juste parfait. Mais du coup, j'avais une question. Nous, dans notre métier, on aborde l'économie circulaire surtout euh, par l'aspect déconstruction. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit l'impact euh, important. C'est quand on démolit un bâtiment, quand on cure. Il euh, y a beaucoup de plateformes qui se lancent, euh, qui sont en 2016 et qui sont en, en, en 2017-2018. Euh, pour mettre en relation les gens qui cherchent des matériaux avec des gens qui proposent des matériaux. Il y a un milieu énorme avec tous les bâtiments qui sont curés et, et construits aujourd'hui. Euh, par contre, on n'a pas forcément de débouchés. Et je veux savoir si vous travaillez sur les débouchés et si notamment à travers la démarche Travel, vous euh, valorisiez le fait que l'objet euh, ou le bâtiment est démontable, mais qu'en plus. Euh, les éléments démontés ont une, euh, une deuxième vie qui euh, les attend, qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de ça comme, comme, comme ressource, comme matière première euh, pour euh, construire un objet. Voilà. Je voulais savoir si c'était valorisé dans la démarche ou si c'était juste peut-être qu'il était démontable. Est-ce que tu peux donner l'exemple qu'on a eu dernièrement avec les je sais plus combien, 250 chambres qu'on a essayé oui, de. Oui, en fait. Euh, Lève-toi. <rire> J'ai un ancien collègue qui travaille dans une grosse entreprise de, de, de bâtiment, euh, de pétage pour ne pas tout, les étés. Euh, ils ont eu à, à travailler sur la réhabilitation d'une cité euh, universitaire, un bâtiment de bâtiment étudiant, qui leur a été livré par le maître d'ouvrage euh, tel quel, avec euh, donc, tous les meubles. Et donc il y avait 1500 meubles, donc des lits, des armoires et des, des, des bureaux, des matelas qui était voué à la benne, puisque finalement le maître d'ouvrage n'était pas son problème. Lui il avait un bâtiment neuf, il avait récupéré avec des, des neufs, il donnait le bâtiment plein à son, à son, à, à, au constructeur, et il n'y avait aucune démarche, lui ça lui coûtait plus d'argent finalement de chercher quest ce qu'il pourrait faire de ses meubles plutôt que de les mettre à la benne. Et donc euh, mon ancien collègue qui était sensible à l'environnement et qui savait que je aussi m'a contacté pour savoir qu'est-ce que nous faire de ces meubles. Donc on a retourné tout, tout notre réseau, notamment on a envoyé un Toya pour savoir s'ils connaissaient des associations qui pourraient être intéressées par ces meubles. Et on a fini par trouver des associations de veilleurs sociaux, des associations de, pour l'hébergement d'urgence, et on a recasé tous les meubles. Mais aujourd'hui, on a vraiment bloqué pour, euh, au niveau du réseau et au niveau de, des débouchés parce qu'il n'y a pas de, de mise en relation des gens qui ch pourraient chercher qui pourraient être intéressés par des matériaux de recul on va dire qui du coup n'ont pas de garantie, n'ont pas d'assurance, et, euh, et les gens qui ont euh, ces ressources. Et du coup, voilà, c'est pour ça que euh, pour moi, il y a un gros point, un gros travail à faire sur euh, les débouchés, parce que les ressources sont là, on a des bâtiments démolis et curés tous les jours, partout, mais qu'est-ce qu'on en fait, qui est intéressé par ça, comment garantir... Euh, à la personne qui va l utiliser, qui a une assurance pour la réutilisation de ce matériel qui a un échec. Est-ce qu'ils vont travailler sur ce côté-là, réutilisation, enfin, le côté que devient ce qui est monté pour le faire C'est le cas de la préoccupation de cycléa en tout cas. Ce que comme je vous décrivez, on rajoute un troisième pôle qui est le pôle des transformateurs. C'est-à-dire que si vous ne savez pas que votre moquette peut devenir un collant, vous avez manqué pas mal de valorisation lorsque vous avez curé votre bâtiment. Donc toute l'idée de la Psycléa, c'est justement de mettre en relation les propriétaires de gisements avec ceux qui recherchent des nouvelles ressources et évidemment les transformateurs qui peuvent transformer les moquettes en collants. Je fais exprès de donner ça comme exemple. Et c'est ce qui permet effectivement de multiplier le nombre de possibilités. Et euh, Actuellement, on est en développement d'intelligence artificielle pour pouvoir aller chercher les plus grosses bases de données possibles, pour ouvrir des marchés. Et on va lancer, euh, mi-février, une grosse campagne autour de la création des débouchés, c'est-à-dire comment est-ce qu'un grand nombre de besoins en matière recyclée pourront venir dans notre bibliothèque upcycléa pour pouvoir ouvrir le marché des personnes telles que vous qui seraient en recherche de débouchés parce que c'est notre focus principal. Mais surtout n'oublions pas non plus les transformateurs avec leur technicité et la capacité à transformer une matière 1 en matière B. Et tout notre savoir-faire, tout notre secret de sauce, comme on dit dans le monde des startups, c'est justement cette connaissance de la matière, de la chimie, des matériaux, et les milliers de références qu'on a en sachant qu'un objet A peut devenir un objet B. Après, vous pouvez rajouter des, des histoires de choix du type. Est-ce que je veux que ce soit au plus proche Est-ce que je veux surtout garder la matière même si elle va plus loin Est-ce que je veux d'abord privilégier le coût Ensuite, chacun des utilisateurs de la plateforme, en s'y abonnant, pourra choisir sa propre son propre type de, de valorisation qu'il soit, qu soit à faire, avec ses propres impacts. Là aussi encore beaucoup d'innovations à venir et beaucoup de travail sur les 2018 Je juste réagir, enfin, je pense que vous avez parlé de construction en construction, il y a quand même les tris sur les chantiers qui existent, aujourd'hui, donc il y a déjà donc, à, cette démarche, j'espère beaucoup, qui est déployée sur la plupart des chantiers, et, et qui permet de recycler Bien en sûr. fait, donc de trier, donc des bons Bons matériaux dans les bonnes baignes, en fait, et de produire après, donc de réutiliser. Donc c'est matière première. C'est oui. quelque chose qui existe déjà, en fait, et déployé, j'espère, donc sur la plupart de nos chances. Oui. Oui. Chance. Oui. Mais on a besoin de plus, en fait, pour vrai. pouvoir euh, agrandir oui. des flux circulaires plus larges. Donc là, effectivement, on est sur beaucoup de plateformes. Euh, il y en a à peu près une petite quinzaine, euh, où effectivement, on va savoir euh, qui à quoi. C'est une sorte de bon coin professionnel, ça, il y en a beaucoup. Merci. Mais nous, notre ambition était de faire quelque chose de plus large pour vraiment faire des flux de matière et qui Donc, inclut euh, les plateformes dont vous parlez parce que c'est des vrais transformateurs de matière également euh, sur les chantiers. Et pour rebondir sur ce que vous dites là, les gènes, les les déchets chantiers vont forcément euh, amener à du recyclage et pas du réemploi ou de la réutilisation de, de l'objet. Ça dépend euh, de, est de pas, ce qu'était la matière au départ. Alors, si elle n'a pas été conçue pour ça au départ, il y aura moins de débouchés que si elle a été prévue pour ça au départ. Ça devient différenciant, s'intéresser au bâtiment pour être désassemblé. Et croyez-moi, vous me dites que c'est du collectivement, c'est du long terme. Euh, la différenciation qu'un euh, qu maître d'ouvrage recherche, c'est de s'assurer que son bâtiment, à lui, sera désassemblable dans le futur et qu'il ne fera jamais des déchets. Et c'est un vrai point d'angle en termes de, de marketing pour, pour ce type d'ouvrage. Là encore, je partage juste mon expérience. Et il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui parce qu'on était en lien avec les assureurs. Les assureurs sont le propre frein aujourd'hui, les premiers freins au, à la réutilisation, au réemploi de certaines matières, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a un problème d'assurance. Donc ils sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir arriver à ce que justement aussi avec, par exemple, on réfléchit avec eux des plateformes où on sait quelles sont, les, quelles sont les, les, les matières qui sont mises, par exemple, dans un bâtiment, pour pouvoir savoir si on peut la réassurer dans une deuxième vie ou Vous parliez tout à l'heure en disant que ça va changer beaucoup de choses. Oui, ça va changer beaucoup de choses, beaucoup de métiers, beaucoup de... Quand l'autopartage est arrivé, ça ne fonctionnait pas uniquement parce que les assurances ne pouvaient pas assurer le, le, le système d'autopartage. Ils se sont mis autour de la table tous ensemble pour dire comment on fait pour lever les freins qu'on a à ça. Je ne dis pas que c'est tous les assureurs surtout, mais c'est pour dire qu'au fur et à mesure où la conscience évolue, là où sont les blocages, et il y en a, à plein d'endroits, euh, la, la, la, ben, à un moment, quand ça devient un, un, un, un vrai sujet, les gens se mettent autour de la table pour dire comment on peut passer à l'étape d'après. C'est l'évolution de l'humanité depuis qu'elle euh, existe, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, c'est pour ça que les maîtres mots de coopération et de se dire, si un assureur tout seul se dit, euh, moi je vais assurer euh, mes poutres pour une prochaine vie euh, tout seul, tout seul, ça ne va pas marcher. Euh, S'il travaille avec euh, les transformateurs, les, euh, euh, les prochains usages, etc., alors peut-être que du coup... On peut avoir une capacité de changer. Mais les premiers changements, c'est le fait de dire que ce n'est pas possible. Ça, c'est le plus gros changement, enfin, c'est le plus gros frein qu'on a aujourd'hui, de façon réelle parfois. Comment on va au-delà de ça Mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge partout, De tous les métiers doivent bouger, en fait. C'est très, très important. Système de financement, ouais, c'est une question. Euh, oui. Je vous dis, pour, comment convaincre un de adjoint de dire le but en fait, de vivre votre bâtiment, en fait, il faut pas démonter. Je pense que démonter un bâtiment, ça a un coût. Et démolir, ça a un autre coût. Et donc comment on arrive et est... comment on le convainc, ça.. Moi je suis convaincu de tout ça, mais comment on convaincre quelqu'un d'avoir plein de plein de, de son bâtiment de monde, je dire bah, tu dois mettre un peu d'argent parce qu'il faut démonter ça et que ça passe dans une économie circulaire, tous les produits qu'on arrive pris dans ce bas. du principe que de toute manière c'est forcément plus cher. Oui, mais. Donc ça c'est votre postulat de base. Mais après, parce que l'objectif, moi, je suis un architecte, nous, on répond à l'événement de notre courage. Si lui, dès le départ, il n'est pas cette volonté. nous, en général, on, on a un peu de courage, mais s'il si pas cette volonté là on est forcément de cette euh, déjà, On, on, bien, on est, est déjà dans une époque formidable, comme je le disais tout à l'heure, puisque 2020 et 2025 sont des dates qu'il faut bien connaître en termes de mise en décharge des déchets des bâtiments et avec, euh, tout simplement, l'interdiction, à un moment donné, de la mise en décharge. Donc de toute façon, ça sera très simple, le maître d'ouvrage, il est très il conscient de choix, ça, il aura pas le Il aura pas le choix. Donc autant démarrer tout de suite, et être vu comme un pionnier, plutôt que d'attendre une fois que ça devient obligatoire. Donc il faut convaincre les législateurs aussi. Tout ça. Ah mais c'est ah, déjà, déjà, déjà, déjà, déjà fait C'est déjà, la là. loi est votée est La hein. loi est votée <rire> La, la loi, loi est votée, chose. La loi est votée depuis 2015. On, On faire la, la loi royale de 2015 ne pas mettre en décharge, elle a été votée aussi longtemps et puis elle n'est pas appliquée. Ah ben, parce ouais. qu'elle elle va l'être, être, elle va elle va être appliquée. Oui. Je veux dire que, je, je on, on travaille oui. sur mm. l'accompagnement oui. des, des plans de prévention de déchets des déchets de la région de France, France en ce moment, croyez-moi, ils savent qu'il y a un million de tonnes euh, par an, qui ne doit, qui doit plus être enfoui parce que la loi ne plus. Je veux dire que ça travaille dans tous les sens pour savoir comment on va pouvoir faire pour ne plus enfouir. Et juste pas, pas tout brûler. Parce que, heureusement, les projets d'incinérateurs ne sont pas totalement, complètement acceptés par les populations et autres. Donc, du coup, il faut trouver d'autres solutions. Non, mais c'est... Il y a un moment, il y a... Ça va aider. Vous avez une, une question très oui, un commentaire. Moi, je représente... Donc, on a un maître d'ouvrage, et un euh, maître d'ouvrage qui rejoint une conviction, c'est pour ça qu'on euh, a créé le groupe EGIS la Tente Cycle. On, doit, on avec le mm -hmm. euh, Il y a quelques bonnes mm -hmm. nouvelles dans la création de Cycle. C'est le témoin de la conviction d'un maître d'ouvrage de, de, de son du cadre du groupe EGIS des investisseurs sur ces questions, nous que le soutien de, de dépôts, qui part. Le soutien des assurances, nous aurons des offres d'assurance de matériaux de réemploi euh, dans les chantiers. Donc, maintenant, euh, je prends le mot euh, Aya, euh, intégré euh, dans ces constructions des dispositions de l'emploi. Nous aurons des, œuvres, des prescriptions euh, d'avocats qui nous permettront d'intégrer ça. Il y aura des offres d'assurance également qui sont faites. D'autres bonnes nouvelles qui est micro microéconomie de l'ordre de 20 à 30 d'économie par rapport à l'achat à neuf de matériaux, y compris en faisant appel à des sociétés d'insertion locale ou micro-locale. On développe, il y aura des investissements lourds effectivement sur l'économie circulaire. Et ateliers locaux économie circulaire permettant les micro économies et donc de valider ça. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles que vous annoncez qui sont prolongées dans la solution extrêmement concrète, dans lequel, ouverte à tous, vous savez que c'est que et cette euh, solution fait des maîtres d'ouvrage et des maîtrises d'œuvres. On souhaite euh, associer l'ensemble des maîtrises d'œuvres aux architectes. Évidemment, il y a l'économie euh, énergie grise mais c'est surtout de la matière grise qu'on qu'il faut mettre en œuvre. On a besoin d'architectes pour répondre euh, présent à. Moi, ce même, -même tome d'architecture et de renouveau d'architecture vers une économie bas un carbone qui nous investisseurs, investisseurs de on doit de avoir ces petits là bas carbone c'est essentiel pour nous de pouvoir collaborer ensemble sur, sur des solutions qui soient très opérantes pour vous et très concrètes. Parfait, Merci. Merci. Merci.